Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2020, donc la dernière journée du mois d'octobre à trois jours de l'élection américaine, une élection qui est historique, qui va changer vraiment la face de la planète parce qu'on se trouve vraiment à être à, à deux idéologies, euh, celle de Trump qui se trouve à vraiment vouloir euh, être plus régionaliste, donc euh, que les nations puissent s'occuper de leurs affaires au lieu de s'ingérer dans... Que les États-Unis puissent s'occuper de leurs affaires au lieu de s'ingérer dans les, euh, les affaires des autres pays, euh, tandis que Biden lui veut absolument, euh, mais dans l'idéologie du mondialiste, euh, le grand reset qu'on nous euh, <coughs> qu'on nous parle depuis euh, bah, plus d'un an, là, mais dans le fond sur le World Economic Forum, vous pouvez aller voir, on veut euh, tout récepter le système monétaire. Euh, dans le fond. Ce qu'on veut, c'est le contrôle des populations. Il n'y a pas de compromis là-dessus. on Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on ne fait pas de cadeaux gratuits. Donc, euh, toute cette idéologie-là, on pourrait parler même de remise de dettes, tout ça, mais conditionnelle... Euh, écoutez, personnellement, je ne sais pas ce qui va arriver. Je, je pense qu'encore Trump va remporter l'élection, surtout avec euh, les nouveaux détails qui sortent euh, au sujet de l'affaire euh, Hunter Biden, qui se trouve être le fils de Biden. Il euh, y a, euh, je pense, 50 millions d'électeurs euh, qui ont déjà voté aux États-Unis et certains voulaient reprendre euh, leur vote. Je sais pas hein, quest ce qui va arriver, là, parce que dans le fond, on voit ce qui arrive. Les derniers euh, jours de l'élection, c'est vraiment une folie aux deux. Mais surtout le des démocrates là, euh, où les médias traditionnels ont... les médias traditionnels et aussi les euh, Facebook Twitter euh, Twitter avait enlevé euh, les postes du New York Post euh, parce qu'il avait parlé de l'affaire de Biden il a été obligé de leur mettre euh, les, les, les grands les médias euh, technologique, là, euh, euh, Facebook, euh, ben Twitter, on parle aussi de Google parce que c'est un moteur de recherche et euh, il semble que Google contrôle aussi les recherches qu'on fait euh, sur euh, leur moteur de recherche. Dans le fond, si vous cherchez euh, euh, Biden, vous avez euh, seulement la gloire de Joe Biden et de sa famille, tandis que si vous cherchez Trump, ben, c vous savez quoi? Euh, tout est négatif, donc euh, on parle que les recherches seraient aussi contrôlées. Donc, on va suivre ça, mais comme je vous dis, au niveau économique, euh, peu importe ce qui arrive, euh, que ce soit les démocrates ou les républicains qui remportent, au niveau économique, je pense, c'est sûr que ça va changer des choses au niveau mondial, mais quand même, la, euh, le fond dans tout ça, c'est qu'on va continuer à réinjecter de l'argent euh, dans le système. Euh, de la manière que ça va se faire, ben là, je sais plus, on, on disait qu'on voulait, euh, au commencement, on parlait de... 1800 milliards au niveau des démocrates, euh, 3500 au niveau des... Euh, excusez, c'est l'inverse. 1800 milliards au niveau des républicains, 3500 au niveau des démocrates. Mais là, on en est rendu à... Être flou dans les chiffres parce que Trump a parlé que euh, s'il est élu, ça va être un gros, gros plan de relance. Donc, euh, probablement, euh, ils vont mettre beaucoup, beaucoup d'argent encore. Ici, notre, euh, euh, notre ministre des Finances, ici, Christian Freeland, a parlé parce que, dans le fond, euh, c'est ceux qu que aussi attendent euh, euh, d'avoir les résultats de l'élection. Elle-même euh, a dit qu'il y avait beaucoup d'argent qui s'en venait encore euh, et ça va. Ben, il y en a déjà beaucoup euh, avec la nouvelle. Euh, PCU, c'est euh, PC euh, de relance, PCRC, je ne suis pas sûr du nom, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est en bande en ce moment, mais encore, vu qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de troubles aux États-Unis, et je pense qu'ici au Canada, on attend de voir ce qui va arriver, eh Bien, il va y avoir encore beaucoup d'argent injecté dans le système, parce que, comme je vous dis, on parle de confinement, on parle de, eh bien, dans la grande deuxième vague, euh, c'est, selon les médias traditionnels, c'est la catastrophe, c'est une épidémie, une pandémie terrible, euh, c'est tout. Ben j'ai lu, <rire> lu un commentaire, je ne me souviens pas dans quel journal, on parle que c'est tout si pire que la grippe espagnole. Euh, la grippe espagnole, on se trouve avoir eu 50 millions de morts. Et euh, cette grippe-là, à date, on a un million de morts sur la planète, là, qu'on parle. Et on était bien, moi, je me souviens pas comment on était en 1800, peut-être qu'on était 2 deux, deux milliards sur la planète, là, je dis ça de de tête comme ça on était peut-être moins donc on a eu 50 millions sur 1000 à 2 milliards peut-être que c'est moins en tout cas et là on est rendu à 7 millions 800 000 on a eu un million de personnes donc on parle vraiment pas de la même chose pourtant le confinement est, est terrible là, parce que dans le fond on n'a jamais eu un confinement comme ça surtout que nos libertés sont brimées donc euh, non on est vraiment vraiment dans une situation qui est particulière et, euh, et on, on en parle un peu partout, pas ici au Canada, mais qu'on va poursuivre ce confinement, euh, même euh, ici à a dit que ça irait jusqu'en 2022, c'est une folie, il y a beaucoup de protestations, mais dans le fond, la réalité, il n'y a pas grand choses qui se passe. Donc, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, tout simplement, rien qu'avant l'élection, parce qu'on ne sait pas, il va y avoir beaucoup de voix et vient encore. C'est loin d'être terminé euh, à la veille du 3 novembre, mais à, ensuite, après l'élection, on va y avoir beaucoup, beaucoup de voix et vient, On n'aura même pas le résultat final de l'élection. Euh, ça va tarder encore. Mais ce que je voudrais regarder avec vous, c'est surtout les, les, les titres technologiques. Euh, on est vraiment dans une situation qui peut euh, devenir euh, très grave. Premièrement, ça, ça se trouve être... Euh, le Dow Jones industriel, ça vient de Bloomberg, le graphique. Euh, Peut-être, non, je vous avais, je pense, jamais montré ce graphique-là. Ça se trouve être de 1919 à 1932, la courbe bleue. Et ici, ça se trouve être de 2009 à 2020, la montée qu'on a connue depuis la dernière grande injection monétaire, depuis la crise des, des subprimes. Donc, euh, on a fait un parallèle, je vous dis pas c'est ça qui va arriver, mais on se trouve à être en euh, des sommets ici, et on fait un parallèle que ça pourrait aller euh, de cette direction-là. Euh, on sait très, très bien, ben, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis, euh, la, la dernière décennie avant 1929, euh, c'est les années folles, après la première guerre mondiale, euh, 14-18. En 18, on a eu, euh, euh, ben, on a eu la... la, la euh, la, la Russie aussi le renversement du sar tout ça 1917 euh, donc euh, les euh, les euh, le, le parti communiste a pris le pouvoir au, euh, en Russie donc c'était un grand grand un trouble pl planétaire et ensuite on a eu 1918 euh, au niveau sanitaire la grippe espagnole euh, qui a tué 50 millions de morts c'est de c'est 50 millions de morts presque ceux-là n'irai pas vérifier mais euh, il me semble de de mémoire, c'est ça. Donc, euh, ensuite de ça, de 1919, à peu près, 18-19, après la, la première guerre mondiale, on a eu une euphorie sur les marchés boursiers et euh, cette période a duré dix ans, à peu près, comme ce qu'on vient de connaître, 2009 à 2020. Donc, euh, de 1919 à, 19, à 1932, ici, on, on a la courbe. C'est un parallèle qui est fait, je vous dis pas ce que ça va arriver, mais c'est Cependant, ce qu'on vient de connaître comme euh, crash en mars à cause de, du bon, on dit du début de la crise de coronavirus, mais je pense c'est une, une panique au niveau des marchés mondiaux, au niveau de, de la dette, d'un de, de, système qu'on a maintenu des années de temps et qui devient insupportable. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs du grand ricette. Et c'est pour ça que le coronavirus a très, très bien la donnée euh, euh, pour nous confiner, pour euh, qu'on, ce que j'entendais qu'on... On en vient peut-être qu'à supplier d'avoir un reset et de, de recommencer tout à zéro, mais dans le fond, c'est toute la question de liberté. Déjà, avec ce qu'on vit en ce moment, au niveau de nos libertés qui sont brimées, ben en tout cas, on va voir. Euh, donc, c'est le graphique qui fait un parallèle qu'on pourrait euh, être rendu un sommet. Vous savez qu'un sommet se construit très, très lentement et on va aller voir... Euh, L'autre graphique qui montre une comparaison de la bulle technologique qu'on a connue en 2000, c'est là que je suis rentré à la bourse d'ailleurs, et euh, ce qu'on vit en ce moment. -là. On est rendu à 2020. Il euh, y a certains qui disent qu'après l'élection, il ben, y a beaucoup d'argent qui va être injecté, qu'on pourra avoir une dernière euh, un montée finale là, vraiment exubérante euh, euh, qui pourrait propulser les indices euh, à des, des niveaux... Euh, j'ai lu ça dernièrement et, et j'en parlais avec mon fils. Donc, euh, euh, c'est très, très, très possible. qu'on pourrait donner un coup final euh, beaucoup bas. On sait que, dans le fond, on n'a pas de limite au niveau de l'injection monétaire. Et ça pourrait arriver un coup final qui pourrait encore propulser plus, plus haut le Nasdaq, plus haut les indices technologiques. Mais ce qui serait le coup final? Ou est-ce qu'on serait rendu au sommet? Je ne sais pas, mais un jour, ça va descendre et ça va péter. Et la, la Fed a mis toutes ses munitions, euh, donc euh, en ce moment baisse des taux d'intérêt, injection de, de monnaie dans le système, il reste vraiment plus beaucoup de munitions. Donc, euh, on est rendu, c'est sûr qu'on est en, en, en euphorie, et euh, je parle long terme, donc euh, il va venir un jour que cette euphorie va se terminer. Et comme je vous avais parlé souvent, dans le fond, l'euphorie est, est, est causée par fang, à peu près ben, 5, 6, 7 titres euh, au niveau de l'indice Standard Poor's. Au niveau du Nasdaq aussi, euh, c'est quelques titres, dans le fond, qui font lever euh, les indices. Et euh, ici, c'est une comparaison entre la de Internet et ensuite le. Le, le Russell 2000, des petites entreprises, c'est 2000 petites entreprises là, où on fait la comparaison et on voit qu'on, oui, on a eu une montée depuis 2009, mais pas du tout au niveau de, euh, ici c'est le Nasdaq, donc euh, pas du tout au niveau du Nasdaq. Et on sait que on est dans une même bulle qui est semblable à celle de la bulle technologique de 2000. Et donc, on se retrouve dans une situation très, très, très semblable à comparer des petites entreprises. Et les petites entreprises n'ont pas connu de sommets énormes les derniers temps. On est encore à, à des sommets qui sont euh, ben, ben, médias comparé au reste. Donc, euh, ça, ça se trouve être euh, pour terminer. Là, puis après, on va aller voir les graphiques pour finir, parce que c'est une petite vidéo rapide que je vais faire aujourd'hui, simplement pour focuser euh, sur FANG, euh, les, les entreprises technologiques. Et oui, on pourrait peut-être avoir une dernière montée, mais un jour, euh, ça va se terminer, surtout avec euh, l'élection, ce qui est arrivé. Là. Euh, on a eu euh, ben, euh, euh, Facebook, Twitter, euh, Google. Amazon aussi, je pense, mais qui sont allés au congrès euh, dû au fait de, de la désinformation et ont, ont dû rendre des comptes, comme je vous dis, Twitter a euh, obligé de remettre euh, la, la nouvelle de, de New York Post, ça, ça, ça en dit beaucoup, et surtout la valorisation de ces entreprises-là est absolument énorme. Euh, donc, au niveau de l'or, on finit en, bien entendu avec l'or, euh, ça, ça se trouve être un graphique qui montre... Euh, euh, le, les découvertes euh, les découvertes d'or dans le fond là on... <coughs> excusez euh, qu'on est de plus en plus à court de ressources au niveau mondial au niveau de l'or parce que comme je vous ai parlé souvent euh, la, la, la, la réserve d'or mondiale c'est pas beaucoup là, comparé aux autres actifs donc on est de plus en plus on a de plus en plus de difficultés à trouver de l'or sur la planète ce qui va faire en sorte que le prix va continuer à monter, c'est garanti, parce que euh, même à ce niveau-là, la demande d'or des banques centrales, regardez, l'Allemagne veut rapatrier son or des États-Unis, parce que dans le fond, c'est le manque de confiance des de la devise américaine, donc il va arriver euh, des choses, comme je vous dis, beaucoup de voix et vient, euh, les prochains jours, c'est sûr, à l'élection, à la prochaine semaine. Ça, c'est un graphique que je vous ai montré le, la dernière vidéo, mais que je vous remonte encore comparé à l'euphorie existante. Mettons, on revient à notre premier graphique, mettons, on serait rendu ici, là. Euh, on revient à ce graphique-là. Ici, lorsqu'on a eu une dégringolade, ça se trouve être en 1929, puis, c'est ça que je voulais vous montrer, tout simplement. Euh, ici, on sait que 29, on est allé jusqu'ici. de 29, 30, on a eu le crash. Et on a eu la, la, la grande, grande correction jusqu'en 33. Eh bien là, 29, on voit très, très bien. L'or avait comme commencé à monter avec le reste de la montée. Mais ici, lorsqu'on a eu la fameuse, euh, le fameux crash de 29, euh, l'or n'a pas diminué. Ça se trouve être. On stay mais que, qui est ABX, dans le fond, qui a, a été racheté par ABX, mais qui représente les minières d'or. Et lorsqu'on a eu le crash euh, non, l'or a, a subi un petit peu, là. comme c'est comme arrivé, arrivé aujourd'hui, comme c'est arrivé en l'an 2000, mais on a eu la montée de l'or, les minières d'or, qui a été la valeur refuge par excellence. et euh, Pour terminer, je voudrais tout simplement regarder... Euh, les fameux graphiques de ben le FANG et euh, aussi euh, d'autres euh, d'autres euh, titres technologiques euh, qui vont vous donner une perspective un peu de ce qui se passe euh, regardez ça c'est sur un graphique mensuel oui mensuel et ça, ça se trouve être euh, on va commencer par Facebook et là euh, on considérera pas parce qu'on a eu des splits là, au niveau de Apple et au niveau Oui, on sait pas Amazon Apple euh... En tout cas, les splits qu'on a eus, voyons, c'est Apple et Netflix. Bon. Donc, de toute façon, on prend le prix, mais est, au niveau comparaison, il euh, n'y euh, a pas de problème, c'est le même graphique. Donc, Facebook, on est rendu ici, on a eu une euphorie pas mal importante depuis le fameux crash de mars. On était ici, il ne faut pas oublier. Là. Regardez, on a eu le crash de mars, début de, de pseudo corona. Euh, ben, corona dans le sens que... Je, je, c'est vrai le coronavirus, ce pas, pas ça que je veux dire. Il ne faut pas interpréter mes paroles, c'est vrai que c'est comme une très bonne grippe, là. mais c'est vrai, le coronavirus est réel, mais par contre, moi je parle de la crise, et que, la crise suite au à l'événement du coronavirus qu'on a commencé à, à confiner puis tout ça, là. donc euh, c'est ça, cet événement-là, et depuis le confinement, les sites technologiques ont connu une euphorie comme c'est pas possible, regardez Facebook, on était ici, on a eu le creux et on est parti vraiment, vraiment en euphorie. Et regardez, c'est incroyable. Au niveau d'Amazon, c'est la même chose. Le creux, c'est ce petit bout-là qu'on a eu ici, là. En mars donc, et ensuite on est parti vraiment en euphorie depuis ce temps-là et ça c'est vraiment explicable avec beaucoup beaucoup de tra traders de Robin Hood où on a commencé à avoir de l'argent gratuit de la part du gouvernement, donc les surplus ont été injectés dans les bourses et ça explique un peu ce mouvement euphorique-là qui est dangereux vraiment regardez l'oscillateur euh, il me semble être un sommet mais on ne sait pas ça peut continuer comme je vous le dis je ne sais pas mais c'est c'est dangereux c'est écoutez c'était puis surtout on a beaucoup beaucoup d'achats sur marche donc euh, Apple c'est la même chose Apple on a eu le petit creux ici en mars avril et on est parti en euphorie euh, euh, c'est effrayant euh, ça ça se trouve être le TF du Nasdaq euh, le creux est ici, en mars. Et regardez, on est parti. ben c'est sûr que c'est moins évident parce que ça se trouve que le euh, Starbucks. Non, on n'a pas pris plus de café. Euh, ça, c'est... Le creux de mars est ici. Euh, là, c'est Netflix que je voulais vous montrer. Netflix, est la même chose. On est... Euh, septembre... Euh, non, le creux de mars est... Attendez. Mars est ici. Bon, c'est sûr. Dans le fond, le creux, c'est le petit pic ici. Et on a eu un euphorie aussi sur Netflix. C'est sûr qu'on a regardé plus la télévision. Et Google, ben, le creux de mars est ici. Mars, mars, avril, dans ce coin-ci. Et euh, Google a moins de, de manière moins euphorique, mais on est parti euh, en montée là aussi. Pas comme... Euh, euh, Facebook ou euh, Amazon. Amazon, c'est sûr, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'achats en ligne, mais la valorisation est, est vraiment euh, effrayante, donc euh, s'il y avait une correction, ça serait pas surprenant. Et Microsoft, euh, ça se trouve être euh, allez, septembre, mars, c'est ici le petit creux. Et on est parti encore. Euphorie, mais pas une euphorie comme les autres, mais quand même, c'est le même mouvement. Et Tesla, pour terminer, là, c'est la le, le comble de l'euphorie, euh, février, mars, ici, <rire> mars, on avait eu un petit petit creux et on est parti vraiment, et Tesla est hyper évalué, c'est sûr qu'Alan Moss, Alan Moss quand même a euh, une vision de l'avenir euh, indéniable, c'est super, avec Star X avec Tesla, avec son autre entreprise dont je me souviens pas le nom, mais regardez ce qui est arrivé euphorie des traders de Robin Hood. Ouais, c'est donc ça c'est ça, ça va être à suivre on attend le jour de l'élection mais le jour de l'élection euh, et après l'élection et on va voir ce qui va arriver mais on est vraiment en euphorie sur euh, des titres technologiques et c'est semblable à la bulle de l'or.